Alors, je m'appelle Arnaud. Euh, je suis euh, adhérent du groupe d'entraide mutuelle depuis euh, une dizaine, de 9 ans, je crois, J'étais ans. Ouais. Voilà, j'ai été victime d'un accident de la route en moto le 1er septembre 2000, 2007, 2017. 2007, pardon. Et euh, je me suis, j'ai eu un traumatisme crânien. Je me suis cassé le crâne, le nez, le menton et euh, il a fallu que je suite à tout ça que je me j'ai passé deux mois de coma voilà j'ai fait deux mois de coma Ce n'est pas évident à gérer une fois qu'on se réveille et il a fallu que je me re que je, parce que dû à ce choc à la tête j'avais peur des gens j'étais pas du tout sociable le, le gem m'a permis de me donc de me de reprendre confiance en moi aussi et euh, voilà je sais, je sais pas quoi se, dire. Se, se sociabiliser comme on dit. Euh... sociabiliser oui. oui. Tu, tu je, Non, je ne peux pas. Je, je pas suis pas. handicapé à 80% à vie. Je, je, je, mon, corps, mon corps ne peut pas être réparé plus, plus que ça. <rire> bien réparé déjà. Ça va, c'est déjà <rire> pas mal. Je bote encore un peu euh, parce que j'ai mon talon d'Achille qui ne marche plus. Enfin, qui ne marche plus. Qui ne fonctionne plus, vu que je ne marche pas bien. Et euh, oui, un... quand j'ai eu un choc à la tête à droite, j'ai tout mon côté gauche qui bug un petit peu. Mmh. Alors, comment on fait pour ne peut plus travailler. Mmh. Donc, euh, comment on fait pour avoir des ressources, pour vivre Comment vous faites je, je, je, C'est l'État qui me, qui, me, qui me finance. Mmh. Je touche le pôle emploi, quand je suis chômeur. La, la, je touche de l'argent de la CAF et de la MDPH, c'est ça, je crois, oui, c'est ça. En fait, mes comptes sont gérés par mon père, qui était mon, qui était mon tuteur, et euh, je, voilà. Et vous savez, que vous, avez, vous savez ce que vous avez comme argent tous les mois Oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, j'arrive ça, à le gérer, mais c'est très euh, journalier, quoi. Vous savez ce que vous pouvez dépenser ou pas mmh, Oui. Ça, vous avez arrivé à... J'arrive à, à le recevoir, en fait. mmh. Suivant, mais j'ai bon, j'ai un cahier de comptes, hein. Mais je gère, je gère pas ça. Au moins, je gère ça à la, à la semaine, on va dire. Mmh. Parce qu'au moins, ça fait trop gros. Vous avez beaucoup, de, vous avez des besoins, beaucoup de besoins par rapport, euh, par rapport à l'argent. Vous avez besoin de vous avez envie de dépenser des choses, d'acheter des choses. Vous avez des, des envies. Mais des... j'ai mes frais euh, euh, pour manger. <rire> la <Là> base. On <rire> tout, va dire les frais, les charges de la vie. Les charges de la vie, oui, ça, ça c'est sûr. J'ai les, les charges de la temps. vie. Et euh, si je veux faire des petits des petits euh, plus, ça c'est plus compliqué. Mm. C'est juste juste. Hein. C'est pas c'est pas. C'est juste juste. C'est parce que que parce que, parce que euh, votre papa fait très attention. Mm. Ou c'est parce que vous n'avez pas. Non. C'est lui qui fait attention. Il surveille. oui. Lui qui il surveille. surveille ouais. Euh, ouais. Il faut que je fasse pas de cagade comme euh. il lui dit. <rire> Donc quand il y a besoin de faire un extra, il faut aller lui demander je vais, ouais, je vais voir son avis, je vais prendre son avis. Si ouais. Je pourrais le faire de moi-même, ouais. vu qu'il n'est plus mon tuteur officiel. Mais il, a, il, a, il, reste, il reste avec son œil bienveillant sur ma santé et, et ma vie. Mm. Donc ça, ça vous rassure Oui. C'est pas une contrainte Non, ça... non, du tout, du tout, du tout. Ça vous aide Ça m'aide beaucoup. Je serais pas là s'ils avaient pas été là. Mm. Et donc, euh, vous avez quand même l'impression de temps en temps de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez ou Vous aimeriez faire... Euh... Parce que des fois, on vous dit, bah non, ça, tu peux... non, non, ça ne le fait pas. Et des, vous fois, je pas des, vous avez... des fois, ça, fois je m'empêche de faire, de faire certaines choses. Ouais. À cause de l'argent mmh, Oui. Mmh. J'ai deux, deux garçons, oui. J'ai deux, deux garçons, de 5 ans et 7 ans, qui vivent avec leur mère à présent. Mais il faut, euh, il faut aussi... Euh... Euh, à venir, à, alors, euh, comment on dit Si si venir, je vais pas venir, si oui. venir à besoin oui. Ils ont besoin de choses. Ils oui. oui. leur faire des cadeaux oui. et les, les, les verser de l'argent, je verse un petit peu d'argent tous les mois à leur mère, pour que c'est... Voilà, tout ça, tout ça là dans l'autre, ça fait pas mal d'argent à la fin oui. du mois. <rire> c'est ça, voilà. Ah oui, je travaillais pas, j'ai pas, voilà, j'ai pas de métier, enfin, j'ai je, je, je pas de profession. Vous n'avez pas d'emploi. J'ai pas d'emploi, c'est ça. Par contre, je travaillais. Vous, vous, dites que l'argent est difficile, vous travaillez beaucoup. Mm. Et, et ben, ben, je vous faites quoi Je suis bénévole au groupe d'entraide mutuelle. Je euh, j les des animatrices. Euh, et, euh, je, je je participe. Mm. Je suis j'ai été élu président, c'est ça qu'il fallait dire. <rire> c'est la deuxième année que je suis élu, élu président. Je, en fait, je représente. Le, en fait, comment dire J'ai tellement reçu d'amour depuis mon accident de, de, de tout le monde, ma famille, mes, mes amis, le j'aime que j'ai mis tout ça dans mon sac et mon sac, ben, il est plein d'amour et ben, je, je donne tout ce que j'ai, tout ce que je peux aux adhérents. Et ce don, c'est votre don de personne. Non, plus dans l'argent là non voilà c'est pas de l'argent dans, dans mon village dans mon village dans mon village je me suis inscrit dans, dans l'association le, le, le, le comité le comité d'animation qui organise chaque année un festival pour les enfants alors je les aide comme je peux J'ai je n'ai pas non plus des grands bras j'ai pas très, oui, je ne suis pas très costaud, mais je les aide comme je peux pour, pour l'organisation, la mise en place des, des activités qui sont, qui sont proposées. Mm. Finalement, dans les relations entre les gens, mm. est-ce que l'argent, c'est très important Ça manque ou finalement, on peut s'en passer non, On a besoin d'argent. <rire> D'accord. C'est la vie, quoi. Sans argent, on ne peut pas avancer du tout. C'est même la cata, pour, pour être précis. Mais ça n'empêche pas les, les relations humaines Non, non, les relations humaines on... sont là, elles sont là, les, rej, les relations <rire> humaines. Mm. C'est quoi votre plus grande richesse C'est euh, l'amitié et l'amour. Mm. L'amitié, L'amour, je la famille, ça c'est sûr. Mine. Sans eux, je serais encore en chaise roulante après mon accident, je pense. Et l'amitié, euh, je l'ai en venant au j'aime groupe d'entraide mutuelle où je me suis fait beaucoup de copains d'amis fait enfin, des copains qui sont devenus des amis parce que les amis c'est comme un frère c'est euh, je peux leur faire confiance à ces gens là à tous que ce soit les animateurs et les adhérents ils m'ont tendu la main enfin, moi cette main je l'attends aux autres maintenant en étant le président voilà